Le foie est la plus grosse glande annexe de l'appareil digestif. Elle est située en intra-péritoniale au niveau de l'étage sus-mésocolique, occupant la loge soufrénique droite, l'hypochondre droit et s'étendant jusqu'à l'épigastre. C'est une glande vitale pour l'organisme car elle remplit plusieurs fonctions très importantes, notamment la production et la dégradation de glycogène, de protéines et d'acides gras ainsi que la détoxication de médicaments et la formation de bile importante pour la digestion des lipides afin d'étudier sa configuration externe nous allons l'isoler et on va remarquer sur ce modèle anatomique que le foie a un aspect ovoïde il présente trois faces une face entérosupérieure une face Inférieure et une troisième face postérieure. Le foie présente aussi trois bords un bord antérieur, tranchant, qui n'est normalement pas palpable sur le rebord chondrocostal il le devient en cas d'hépatomygali, un bord supérieur, la jonction entre la face antéro-supérieure et postérieure et un bord inférieur. En ce qui concerne la face antéro-supérieure, elle répond à la coupole diaphragmatique droite et est caractérisée par la présence du ligament falciforme qui sépare les deux lobes droit et gauche du foie. La face postérieure est verticale et elle est caractérisée par la présence de deux sillons, le sillon d'Arontus et le sillon de la veine cave inférieure qu'on reconnaît ici en bleu, entre les deux sièges le lobe codé. La face inférieure du foie est caractérisée par la présence de deux sillons entéro-postérieurs et un sillon médian horizontal qui les unit. Le sillon entéro-postérieur gauche est formé de deux parties. L'une antérieure correspond au sillon du ligament rond et l'autre postérieure correspondant au sillon d'Arontus. Le sillon entéro-postérieur droit est lui aussi composé de deux parties la, la loge de la fosse cystique où on va, euh, on va retrouver la vésicule biliaire et le sillon de la veine cave inférieure en arrière. Ces deux sillons postérieurs sont unis par un sillon horizontal correspondant au hile du foie. Ainsi est dessiné sur la face inférieure du foie un H majuscule qui va euh, séparer au niveau de la face inférieure du foie quatre lobes. Le lobe gauche, le lobe droit où on retrouve des empreintes viscérales, le lobe carré et le lobe codé ou lobe de Spiegel. L'huile du foie qui est de disposition transversale est le lieu de pénétration du pédicule hépatique. On reconnaît donc ici le d'oc qui fait suite au canal hépatique commun, la veine porte et l'artère hépatique propre. La vésicule biliaire occupe, elle, la fosse cystique et elle va, euh, par l'intermédiaire du canal cystique, rejoindre le canal hépatique commun pour former le cholédoque.